Durant cette saison, où les influences du soleil sont à leur minimum, l'inertie s'installe. Quand l'inertie s'installe, une des conséquences est que votre colon ne sera pas propre. Le côlon n'étant pas propre, et votre capacité ou incapacité à être vibrant sont très liées. Le plus simple, c'est cela, que vous mainteniez le système lymphatique actif. Alors garder le côlon propre aura lieu, le nettoyage aura lieu. Dans le sud de l'Inde, on a trouvé quelque chose de magique. On appelle ça l'huile de ricin. Juste un petit peu. Une demi-cuillère à café d'huile de ricin par jour le soir. Chauffez-la et mettez-la dans de l'eau ou du lait et buvez-la. Vous allez voir que votre côlon va rester propre et que votre système lymphatique va s'activer parce que les niveaux d'inertie dans le corps vont baisser.